Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, et on se retrouve pour cet épisode 2 sur DevPro. Donc, on va essayer de voir si euh, DevPro ça plante pas cette fois. Parce que, voilà. Donc, je commence! J'invoque la fusée volcanique, je prends rechargement accélérateur de Flamme et je le pose, ça va se cacher. Alors lui, il va me jouer euh, le dragon et paf, et moi je fais tac tac tac tac, rechargement accélérateur de Flamme, trois cartouches de sa volcanique et il perd 1500 points de vie pour la peine! Et c'est magnifique le duel, euh, j'ai, Je domine entièrement ce duel C'est bon Pot de sorcellerie Voilà Paf Hop Je reprends quatre monstres pyro Donc je reprends exactement mes, mes, euh... Deux car... mes trois cartouches et mon Triceratops volcanique Après j'invoque le Cowboy gaga pour lui faire perdre 500 points de vie Donc je joue cette carte pour lui empêcher de jouer des cartes Et là c'est hop je refais le coup avec les tri les cartouches de chasse volcanique, Boum. Il perd encore 1500 points de vie. Et il comprend. Et il piche que dalle en fait. Tout ce qu'il ce qu voit c'est que. Je. Je lui, je lui affiche des points de vie. Et lui il a. Ah oui. Lui il va jouer. Ah oui. Il va jouer la nouvelle X6 aux yeux galactiques. Non même pas. Non non. Il joue Drag. Le 107 et le sûr et là je termine avec un petit euh, avec un petit cylindre magique voilà donc si vous êtes sur dev pro et que vous me cherchez vous, vous avez quand même donc remis roman attaché r e m i r o m a n voilà donc les amis je vais vous laisser là pour cet épisode donc euh, on se dit alors n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, d'accord sur euh, sur so, cette vidéo si vous voulez que j'en tourne plus dans le dans le mois ça c'est pas un problème j'ai du temps je peux m'amuser à le faire voilà donc je pourrais même vous faire un petit euh, un petit euh, une petite vidéo avec euh, le micro officiel voilà j'aurais plus le casque mais un micro officiel que j'ai là que je, je devais m'en servir pour du karaoké et bien ça marche voilà donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve euh, donc euh, euh, dans l'après-midi. Donc j'ai essayé, j'ai vers 2 h je crois vers 2h30, je pense 2h30, 3h. Je vais tourner un long épisode sur Pokémon euh, à Fire, donc de 1 heure parce que c'est l'épisode numéro 10. Donc si vous avez des questions sur Pokémon Hardfire, vous pouvez les poser directement là, j'y répondrai dans la vidéo, rien que pour vous. Allez, ciao tout le monde